Salut à tous c'est Crawl Game. aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fall Guys qui est sorti aujourd'hui Alors j'ai un peu joué mais je suis encore dans la découverte Donc on va découvrir Fall Guys euh, saison 1 du coup Donc je vais vous expliquer Fall Guys c'est un jeu, enfin c'est un jeu qui regroupe plusieurs mini-jeux Battle Royale Là c'est Percute de porte donc évite les portes qui s'ouvrent et se ferment puis précipite-toi vers la ligne d'arrivée Alors je sais pas si c'est tout le temps les mêmes maps c'est à l'air d'être tout le temps les mêmes maps Tu ah te fous de ma gueule C'est parti, du coup vite faut vite repartir dans les portes Parce que je n'aurais pas le temps A mon avis, je pense pas être arrivé à la, à la ligne d'arrivée, là, juste à... Putain de merde. Là, ouais, là, c'est sûr et certain. Ah Terrifié, on va... Poum, bon voilà c'était juste une petite première manche tranquille euh, pff, bise en bouche voilà donc du coup voilà en fait le but c'est pas d'arriver le premier c'est un espèce de tournoi en gros où il a euh, genre 10 joueurs voilà par exemple qui sont euh, qui sont éliminés à chaque manche ou plat boum ça j'ai pas fait saute et plonge à travers des cerceaux pour marquer des points Merde, je suis vraiment une grosse merde Les jeux où il faut faire des points Crois-moi mon gars, il n'y a pas plus grosse merde que moi Hop, ça c'est fait Ah oui, par contre, merde, les, les anneaux, ils, ils se battent. Oh la là la là, oh là là, la, grosse merde que je suis, ok, un anneau en sécure c'était très mauvaise idée de passer par là fais chier j'ai pas le temps de sauter dessus euh, par contre est-ce qu'on va rester tout le temps là Tiens je suis de ma gueule non ok je sais pas si je l'ai eu euh, donc moi je suis équipe rouge on a 22 points euh, les jaunes sont un peu dans la merde mais bientôt ça va être moi qui être dans la merde donc je devrais plutôt fermer ma gueule. Wow Pour l'instant on est devant. Pour l'instant on est devant. Pour l'instant on est totalement devant.. Putain mais c'est vraiment le, le premier joueur qui passe. Non Tu te fous de ma gueule Non putain Putain, dommage, dommage, dommage Ah oui c'est vrai qu'il y a les bugs de serveur parce qu'il y a trop de, de monde connecté en même temps en fait. <rire> Mal. Les informations que le serveur a envoyé au sujet des récompenses ont pas pu être récupérées. récompenses manquante devrait être récupérée à la prochaine connexion. Donc forcément là j'ai pas de j'ai pas de récompense. On va se faire une deuxième et dernière partie si jamais j'arrive au moins à faire trois manches. Quand même, faut pas déconner. Les balançoires, corps en équilibre sur des rangées de balançoires pour atteindre le, la ligne d'arrivée. Oh merde. Vous savez ça me rappelle le sombre souvenir, ces genres genre de, de balance de merde. Le le truc qu'il faudrait c'est faire contrepoids tu vois. Putain c'est vraiment chaud ce niveau de merde quand même. Mais merde mais putain mais tu glisses comme... Putain t'as des... des chaussures de glace comment ça se passe là Oh shit euh, le... La deuxième balançoire mon Putain il y en a qui sont déjà là-bas je suis toute ma gueule. Ok nickel nickel nickel nickel. Oh shit ok c'est bon. Il ah, checkpoint. Il voilà. y a des checkpoints apparemment. Non Ok, j'ai cru que j'allais. Oh shit Comme le Titanic, gros. Leonardo Caprio, gros, il est à l'avant du bateau. Putain, oh putain, bordel de merde, je tombe. Oh, bah, salut. C'est insane comment ce jeu me, me stresse. Non Je croyais qu'on pouvait faire un espèce de double saut en, en, en plongeant après avoir sauté. Mais pas du tout. Par exemple, glisser à chaque fois qu'on tombe de quelques centimètres, euh, c'est casse cool Non, on peut pas le faire, on peut pas le faire. Ok, euh, gauche, droite, gauche, droite. Bah gauche, parce que c'est tellement le plus facile à atteindre. Sauf le bleu qui est juste, qui a l'air d'être une putain de calvaire pour ensuite aller au violet où tu vas tomber. Voilà, comme une grosse merde, c'était sûr et certain, ça dans tous les cas. Putain, de problème de merde, pourquoi je parle comme si je devais plus respirer. Du coup, on va partir sur le jaune qui était finalement une mauvaise idée Oh là, là, là. C'était une très mauvaise idée euh, je sens que ça va me chier je sens que ça va me faire chier ce niveau de merde Euh bleu bleu bleu bleu bleu bleu, bleu c'était une très mauvaise idée putain de moral de merde il y ya des qualités qui se rajoutent moi je suis encore là comme une grosse merde non mais putain mais mec es sérieux ok ok ok ok, okay. Ok, ok, ok, ok, je suis sur le violet, je suis sur le violet, je suis sur le violet, le jaune c'est tranquille. Le jaune c'est tranquille, le jeune, est... Voilà, tranquille, qualifié, qualifié, qualifié. Voilà, on est en, euh, 35 joueurs restants. Me dites pas que c'est les anneaux. Je déteste ce niveau de merde, ne me dites pas que c'est les anneaux. me dites pas que c'est les anneaux pourquoi c'est aussi long que ça garder les balles dans ta zone pour marquer oh non mais putain mais merde Oh, j'ai pas envie garde les balles dans ta zone pour marquer des points on est équipe bleue équipe bleue il y a 3 balles bleues donc normalement on est censé gagner en fait je crois qu'il faut juste pas les garder au fur et à mesure faut juste rentrer le plus de balles dans la zone voilà c'est ça c'est exactement ça Ok donc j'imagine quoi puis sur R2 pour foutre des putain de grosses patates sur les balles Ah d'accord, je Je prends la balle Évidemment Hop Bavard Allez putain putain Ouais bon en fait je sers un peu à rien dans mon équipe quoi Là mais cassez-vous mon cul oncu... Allez, mais putain, mais c'est quoi ce jeu? Ouais, je pense que là on est éliminé dans tous les cas. Non, non, non, oh, on est qualifié. Du coup, là il y a beaucoup de joueurs qui sont éliminés. Ah non, il n'y a que l'équipe rouge. Non, oh, non, 23 restent Oh la pointe Non, pas ça pour. Oh. <rire> C'est un chemin aléatoire, il faut savoir lequel. J'ai les fausses dalles. Le problème, c'est qu'il y a. Non, totalement aléatoire, c'est ça qui est chiant. J'aime pas les modes de jeu aléatoire. Donc, c'est clairement pas là où, sont... où les mecs sont tombés. Oh, oh. Ah, ça fout des patates, d'accord. Je, je, je, vois, je, je, vois, je, je vois très bien. Allez hop, baston général. Baston général, fils de <rire> On se fout tous sur la gueule, c'est trop bien. Je sens que je vais tomber d'ici pas très très très longtemps. Je vais éviter d'aller de, de trop en avant. C'est exactement le contraire de ce que je viens de dire en fait, de ce que ce que je fais là. Putain, euh, du coup c'est par là. Ouais, c'est par là, c'est par là. là. C'est compliqué de bouger là-dedans. Putain de merde. Mais casse-toi. Mais casse-toi. Mais laissez-moi passer, bon. C'est où, c'est où, c'est. Non, j'étais sûr. Putain. Bah là, c'est là, c'est c'est mort. Hein. Là, c'est clairement mort. Voilà, il y a déjà des qualifiés. C'est mort, c'est mort. C'est mort. Ah, non. <rire> bon, mais euh... voilà, c'est foutu pour moi. J'espère que la vidéo t'a plu et n'hésite pas à lâcher un like si t'as aimé et n'hésite pas à me dire pour un autre épisode du coup, bah salut.